Euh, vous allez voir comment créer dans un sous-domaine, ou des sous-domaines, avec un hébergement LWS, pour que ça puisse marcher, euh, il faut cliquer sur le <rire> bouton, choisir l'hébergement nécessaire, moi je vais prendre MC Informatique, je clique sur Admin, voilà, je descends, <rire> c'est en train d'enregistrer mais c'est pas grave c'est que je, je descends et je clique sur php myadmin voilà c'est ce bouton là que je cherchais tout à l'heure euh, donc en fait vous voyez j'en ai quelques unes les bases de données et les bases de données on peut les nommer ce qui est important parce que quand vous en avez plusieurs après c'est route. je vais créer une nouvelle base de données alors là euh, on peut prendre l'une et l'autre c'est pas très important donc je vais créer un nouvel utilisateur avec une nouvelle base de données. Hop, je clique ici. Bim C'est fait. Ça a été envoyé. Et à la part, elle apparaît là. Ma base de données, elle est là. Bon, très bien. J'ai ma base de données. Si je clique là, j'ai reçu par mail, normalement, les codes. Je vais aller voir mes mails. Ah merde Je me, connecte, je me déconnecte de ton compte je me connecte avec le mien je clique sur suivant qu'est ce que j'ai fait quoi on s'en fout de ça Hop, je fais ça euh, je vais dans gmail et a priori j'ai reçu un message de l'ews avec tous les codes stéphanie tous les messages voilà, votre base de données a été créée, j'ai les codes, les machins, et tout ce qu'il faut. Ok J'ai mon identifiant, mon login et mon password. Bon, très bien. Je retourne dans mon interface. Voilà ce qu'elle est. Je ferme ça parce qu'il y a ton compte. Euh, je peux revenir au début, hein, je me sers du fil d'Ariane qui est ici, et je vais dans domaine. Une fois que je suis dans domaine, j'ai ici... Euh, où est-ce qu'il est ce con Ici. Ouais, Moi bah, je suis en train de filmer, hein, t'inquiète, ne prends pas le choix. Et donc j'ai cliqué sur domaine, et là j'ai un bouton qui s'appelle sous-domaine. Go J'ai trois sous-domaines. Flash Comets, formation digitale, e-learning. Ben là, je vais en créer un autre. Vous voyez, ça fait le nom du domaine, un point, mon domaine. Et là, ben, je vais l'appeler, de euh, toute façon, je vous l'irai, je vais l'appeler euh, AP Formation. Alors, tu choisis, quoi tu mot -clé. Voilà, en soit un mot-clé. Tu, tu mets, mets des de mots-clés, c'est un peu l'intérêt, en fait. Euh, donc là, on va mettre Webmaster ouais, ouais. Toulouse. Point euh, ah, mais c'est clairement hyper les important, les tu, les vois Parce que mis... Alors, après, tu vois Ce que j'ai mis, après, tu mets ce que tu veux, c'est un exemple. Parce que webmaster WebmasterToulouse. Fr, il est pris. En. Com, il est pris. En. Net, il est pris. Voilà. En supposant que ce soit avec ça soit exact, tu veux le faire. Allez, je clique sur Valider il faut un petit peu de temps pour me fabriquer, c'est comme si j'avais créé un nouveau nom de domaine en fait, donc il me déclare okay. les DNS comme si j'avais créé un, un sous-domaine, Ok. Alors on est obligé d'attendre un peu, on va pas attendre une heure évidemment, en revanche je pense que si je vais ouvrir, euh, et si je rafraîchis, il m'a créé mon répertoire ici, et j'ai plus qu'à déposer dans ce répertoire mon WordPress. Et la vie est belle. Et j'ai plus qu'à déposer et installer. Comme si c'était un hébergement normal. Il va se démerder. La base de données et les mots de passe, tu les as reçus par mail. Tu mets les mails qu'on t'envoie évidemment. En mettant ça, ça et ça. Et c'est pour ça qu'on a séparé la base de données. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'effet de l'un à l'autre. Allez, je fais...